on y va T'as cru que c'était fini hein Et salut à toutes et à tous, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve pour le troisième épisode De m -Colo Horror Show sur Planet Coaster J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme Merci à tous pour euh, vos commentaires Sur la dernière vidéo <rire> Alors euh, du coup on est reparti les amis Pour le parc avec un nouveau coaster Et puis de la très très belle nouveauté les amis Puisque j'ai fait un parking Ouais je me suis un petit peu fait plaisir, je me suis gavé Et d'ailleurs c'est ma petite fierté personnelle parce que Ce parking là, alors d'ailleurs je mettrai tout en description euh, Je mettrai 3 auteurs du workshop que j'utilise beaucoup leur euh, création ils sont vraiment talentueux les trois là donc je mettrai en description pour le coup j'ai pas les pseudos en tête mais je mettrai en description et en fait j'ai utilisé des patterns de, de parking alors attendez parce que là le jeu il est en PLS frérot j'ai utilisé voilà des petits patterns de parking comme vous pouvez le voir hop tout simplement et donc pour le reste c'est moi qui ai fait. Pareil les flèches là ici c'est moi qui les ai faites. Et euh, voilà en fait c'est juste les patterns de parking. Donc j'ai fait euh, vraiment moi-même de A à Z ce grand parking et je vais vous le présenter juste après les amis. Mais d'abord je vais vous montrer le parc. Alors pour ce qui est de l'entrée on va pas plus se casser la tête je pense qu'on verra par la suite. Hein. Mais voilà moi j'ai envie que l'entrée ça reste quand même un truc dans le genre. Alors il euh, y a... Pas mal de choses qui ont évolué bah là j'ai ajouté une pharmacie tout simplement je me suis dit pourquoi pas ajouter une pharmacie sait-on jamais en fait on est dans un parc d'attractions horrifique j'ai pas envie que les gens aient de mauvais souvenirs et meurent c'est pas le but du jeu c'est pas un piège donc voilà j'ai fait une petite pharmacie ici dans le thème euh, derrière on, on s'imaginera qu'il y a des backstage hein, tout simplement euh, est ce que là j'ai pas ajouté des détails Bon, j'ai rajouté des, des poubelles ici et là voilà pour euh, l'espace de, de vie j'ai fait voilà un parking pour les employés mais on y viendra juste après voilà tout bien sécurisé euh, voilà ensuite au niveau du euh, du clown dance juste ici euh, j'ai ajouté une bande son que j'ai customisé tout simplement ça fait plaisir, bon vous l'avez vu dans l'intro euh, de la vidéo euh, petite parenthèse ça fait plaisir aussi parce que maintenant j'ai des journalistes qui sont là euh, alors lui il lui fait un prank regardez comme c'est rigolo j'ai des journalistes qui sont là Voilà pour promouvoir un petit peu le parc puisque c'est bientôt Halloween c'est pas un petit peu tôt Mkolo <rire> voilà donc euh, ça fait plaisir Là pareil Ah oui j'ai fait un petit air de pique-nique ici Bah oui parce que c'est bien beau de mettre des, des points de restauration Mais bon si les gens ont que des bancs c'est pas ouf Donc là voilà j'ai fait un petit coin euh, Un petit coin pique-nique qui fait un petit peu peur quand même Parce qu'on est enfermé euh, par les arbres euh, Évidemment, c'est le but du jeu Et puis alors derrière il y a le cimetière Donc c'est quand même très peu rassurant Mais voilà on peut manger ici Voilà ici on a un employé d'ailleurs euh, euh, Qui est en train de manger son hamburger Il a dû faire tomber une frite là euh, Et euh, une pause bien méritée Puisque les amis le nouveau coaster là-bas, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ils ont taffé d'arrache-pied sur ce coaster, ça fait plaisir. Je vais arrêter le clown dance, ça fera moins de ressources pour rien. Voilà les amis, le nouveau coaster juste ici, le clown, euh, le clown tueur ça s'appelle. Alors j'ai rajouté des toilettes ici, c'est toujours sympa. Ici on a l'entrée, ici on a des petites décos et puis là on a la sortie tout simplement. C'est très rassurant ce qui se passe Et oui les amis alors attendez je vais arrêter aussi là le, le gîte de la sorcière Pour qu'il ne reste plus que ce coaster J'en suis assez content vous allez m'en dire des nouvelles Les amis je compte vraiment sur vous pour commenter Moi je lis tous vos commentaires ça me fait très plaisir J'essaye d'y répondre aussi mais sachez que je lis tout le temps vos commentaires Donc voilà on va rentrer On va rentrer Dans ce coaster clown tueur Donc on rentre Il y a du sang sur le chapiteau c'est un grand chapiteau Qui vient du workshop également Et que j'ai customisé à ma façon vous allez le, le remarquer euh, voilà, c'est très rassurant Et on rentre dans le chapiteau, la file d'attente Donc il commence, hein, là on est dans la file d'attente Donc une file d'attente relativement longue Donc c'est plutôt cool, ça permettra de temporiser Voilà, là c'est euh, du zigzag Tac tac tac, on a le coaster qui arrive par là Tac tac tac, on suit le chemin Il y a suffisamment de lumière Et en même temps vous avez vu l'ambiance C'est vraiment l'ambiance chapiteau, clown, cirque Mais horrifique, hein, vous voyez ce que je veux dire Ça me rappelle, je suis content de ce que j'ai fait parce que ça me rappelle un jeu euh, Je sais plus comment il s'appelle euh, C'était un jeu où justement il y avait un clown qui te poursuivait C'était bien sympa euh, À l'époque de, de, de Squeezie euh, Des cuts et des zooms hein, pour ceux qui, qui ont la ref Bref Donc voilà on monte la file d'attente plutôt pas mal Enfin plutôt pas mal Plutôt longue Et le coaster qui passe juste à côté Dans le chapiteau les amis regardez Voilà c'est un truc que je voulais faire on va faire du coup le, le circuit Alors j'ai beaucoup galéré hein. Vous allez le voir j'ai beaucoup galéré Bon là il fait encore quelques, quelques derniers tests de vérification Là ici on a la caméra qui, euh, pour vérifier que tout fonctionne Donc là c'est la section crémaillère qui monte juste là-haut Donc je vais vous d'ailleurs vous montrer avant de faire un on-ride C'est la caméra qui est juste ici Voilà pour s'assurer que, que tout va bien On a ici, euh, alors c'est pas une inversion Si c'est une inversion je sais pas Si c'est une inversion on en a une là, on en a une à l'intérieur du chapiteau qui passe dans le chapiteau ici, là. Vous allez voir, il va arriver. On va faire un on-ride dans un instant, mais j'aimerais vraiment vous montrer les petits détails. Voilà. Ça, c'est pas des inversions préfaites, hein. Ça, c'est moi qui les ai faites. Ensuite, ça part ici. On a des airtime. Ici, on a une sorte de brezel. Enfin, c'est pas une brezel, du coup, mais on a une... Voilà. Le... Ici, une inversion, pareil. Et ici on a un petit euh, le, le, ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo Voilà, ça va en arrière, ça va en avant, ça va en arrière il y a des clowns qui nous pourchassent j'ai galéré à faire vraiment comme je voulais et c'est pas vraiment comme je voulais donc j'ai vraiment fait 4 euh, 4 euh, schémas enfin je l'ai vraiment fait 4 fois, recommencé 4 fois le bordel ça ressemblait pas à ça la première fois enfin bon bref un délire euh, les notes sont relativement bonnes donc je suis assez content d'ailleurs les notes sont quand même vachement bonnes pour du planet coaster donc c'est plutôt cool allez on va faire un ride Et voilà les amis, tout simplement. Bon alors hop! Je suis assez euh, je suis assez content. En vrai, je suis assez content. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors le seul défaut comme d'hab du jeu que j'ai à dire c'est que je préfère la vue à l'avant du train vous savez et pas dans le coaster en lui-même parce que ça rend le truc alors forcément oui il euh, y a des endroits où vous pourrez dire que c'est pas spécialement fluide mais en réalité ça l'est quand même plutôt pas mal et quand tu vois la vue euh, à l'avant du train donc ce que je vous ai montré et eh ben ça fait pas de... enfin c'est la, la, la, le, le, le tracé réel alors que quand on est dans le, dans le wagon ça secoue dans tous les sens alors du coup c'est parfait euh, dans la vraie vie mais dans le jeu quand tu vois que ça secoue comme ça bah t'as juste l'impression que c'est pas fluide et c'est absolument horrible. Et c'est bien dommage. Donc du coup là, euh, normalement quand t'arrives dans le wagon, tu vois ici le clown là, quand ça s'ouvre au bon moment. Tac, paf, tu vois le clown, ça te fait peur. Alors qu'avec la vue à l'avant du wagon, on le voit pas malheureusement, mais bon c'est comme ça. Donc là faut vraiment s'imaginer, c'est pas possible, mais faut s'imaginer que ces clowns là, ce sont des vrais, qui te poursuivent et qui te courent après, qui te caressent les cheveux et qui... Vous voyez ce que je veux dire Voilà, faut vraiment avoir le... Avoir l'imagination parce que Planet Coaster c'est avant tout un jeu d'imagination De ce que je constate Donc voilà euh, Les petites musiques en fond, les effets sonores ça fait toujours plaisir Et puis je suis relativement content de cette inversion là Ici là, qui passe au dessus du chapiteau J'ai galéré, hein. j'ai galéré à la faire Mais je l'ai faite et je suis vraiment content Tiens on va pouvoir encore une fois regarder l'inversion Juste là Hop, ça passe ici Et ça part là ça fait plaisir, j'ai enfermé euh, le coaster avec des barrières, voilà j'ai fait tout le tour du parc, d'ailleurs je vais pouvoir euh, mettre le jour quelques instants, voilà j'ai mis euh, des barrières, je me suis bien cassé la tête à faire le tour euh, de cette partie du parc pour arriver jusqu'au parking, donc de sorte à ce que personne ne puisse rentrer par là euh, je remets la nuit parce que j'ai pas fini j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'avais commencé la vidéo j'avais oublié d'activer euh, l'audio euh, du, du jeu, enfin l'audio des musiques du jeu, donc c'est pour ça que vous n'aviez pas entendu euh, le, le clown dance euh, juste ici, puisque ça n'a pas été rajouté au montage les gars, c'est vraiment dans le jeu. Voilà, ça fait plaisir. J'ai rajouté euh, là-haut une zone. Alors j'ai enlevé l'essence interdite ici, puisque je suis parti du principe que les gens peuvent monter s'ils le souhaitent. Alors c'est du sport, hein. c'est du sport pour pas grand chose. Mais du coup j'ai rajouté des choses, à savoir un stand ici, tout simplement pour manger, boire. Là c'est pour les employés, parfait. Et puis là pareil, avec des caméras partout évidemment. Euh, parce qu'ici c'est un peu à l'écart du parc Ça fait un petit peu peur par ici Un petit coin ici pour se poser aussi Voilà très rassurant Toujours sympa avec donc le train fantôme Enfin le manoir hanté juste à côté Donc voilà comme ça ça fait un petit, un petit lieu de vie On a une petite vue ici sur cette deuxième partie du parc Et en fait du coup je pense que là le parc est relativement bien structuré En tout cas la fin, euh, la fin du parc approche Ah les gars, j'avais pas de voie de forain, je savais pas comment faire. Hein. Je savais pas comment faire une voie de forain, j'ai fait avec les moyens du bord les gars. Donc voilà, on se retrouve avec un parc qui est bien structuré. Enfin, j'espère, dites-moi ce que vous en pensez. C'est-à-dire que là, on va arriver à la fin avec le, le peaufinage. Les coasters, déjà c'est terminé. Donc on a un grand coaster ici. Donc le clown tueur. Là, on a le gîte de la sorcière. Et puis là, on a le ce que j'appellerais le kiddie coaster. Mais bon, pas si kiddie coaster que ça. Donc c'est cool, à savoir le, euh, le ghost cemetery, le cimetière fantôme. Voilà, et puis après on a des flat rides, donc on a ici euh, le break dance enfin le clown dance. Ici on a la danse des sorcières, le premier flat ride qui a été imposé. Et puis là on a 1, 2, 3 et un quatrième ici. Et puis on n'oublie pas d'ailleurs là le train fantôme, euh, comment j'appelais ça, ça, le manoir hanté tout simplement Je crois que j'appelais ça le manoir hanté, manoir hanté, c'est ça voilà. Donc ça fait trois coasters, un dark ride et 1, 2, 3, 4, 5, 6 flat rides. Et plein de boutiques, une boutique, deux boutiques, trois boutiques. Enfin, sachant que, attention tout de même, il euh, y a plusieurs boutiques dans ces bâtiments. J'ai ajouté d'ailleurs... Attendez, je me remets dans la nuit. Je crois que j'avais pas ça dans la dernière vidéo. Mais quand tu prends... Oui, pareil, parce que du coup, quand tu vas ici, t'as le manoir hanté à droite. Là, t'as le sens interdit. Mais quand tu sors du, de l'attraction là, par ici, tac, on a l'église à gauche. Et eh ben, j'ai rajouté ici une boutique souvenir. Spécialement pour cette attraction. Voilà ça fait plaisir ça pousse à la consommation Là-bas j'ai ajouté regardez Alors on le voit pas très bien mais voilà Une voiture et en fait il y a un zombie juste devant Donc ça fait un petit effet sympa J'ai pas mis de roue à la voiture ça sert à rien puisque ça se voit pas de là. Donc je, je me suis dit pourquoi pas Donc voilà des petits, euh, des petits détails par-ci par-là J'aimerais vous montrer le Le parkinge. Le parking, parce que je suis assez content Alors attendez on va mettre le, le jour 8h Non c'est moche 15h s'il te plaît respecte moi Voilà donc le parking on part du principe que Quand tu on va pas s'amuser à faire une vraie route hein. On part du principe que là t'as une route Et que t'étais déjà dans l'entrée du parc Donc là les gens sont déjà censés rouler à 30 à l'heure par exemple Et donc on a déjà des places De parts et d'autres Comme vous pouvez le constater à droite à gauche Avec donc un des trottoirs partout Donc les gens peuvent longer tout simplement Donc là Les gens peuvent rentrer ici faire le tour Et se garer là trouver une place là dans ce petit parking là tu continues ici dans l'angle. déplace de parts et d'autre. Et puis là, c'est le parking vraiment sécurisé. C'est vraiment le parking où tu payes plein tarif. Donc en gros, tu vas à droite. Tac. On a le petit panneau m Horror Show. Je suis assez content de ce panneau puisque... Ah, c'est ma petite fierté. Je l'ai fait vraiment euh, avec le cœur. <rire> je vous le dis, je l'ai fait avec le cœur. Donc tu rentres par la droite. À... Tu as deux voies à droite et à gauche avec les cabines où tu payes du coup plein tarif. Tac. Bah Du coup, les panneaux 30, je peux les enlever puisqu'il faut partir du principe que déjà là, tu roulais à 30. Euh, J'ai galéré à faire ce parking J'ai fait 5 versions également de, de ce parking C'est assez euh, colossal T'arrives ici Hop Et donc là tu peux choisir euh, ta place de parking Voilà L'entrée du parc est là Roar Show, Toi même tu sais Hop tu fais le tour Et là tu ressors par ici Si tu euh, veux refaire demi-tour Tu passes par là Et euh, vous voyez ce que je veux dire euh, D'ailleurs le mec qui fait demi-tour ici est prioritaire Donc là t'as un CD le passage hein. C'est normal parce que sinon à un moment donné euh, Tout le monde se fait carotte les places Et ici une voie pour les bus euh, une voie pour les bus, alors comment faire Et ben bah, tout simplement le bus il vient là, hein, il passe, là il a assez d'angle pour tourner, j'ai galéré, hein, j'ai galéré mais là c'est bon, il y a assez d'angle pour tourner. Il va là, tac, et donc on se retrouve avec euh, des places, euh, deux places de bus ici, et puis là tu peux repartir par ici. A noter qu'il y a le métro juste en dessous du parking, euh, qu'il y a le train qui passe, euh, voilà, donc ça fait plaisir. Donc vraiment il y a toujours de quoi, de quoi faire, et puis là le parking des employés, bam, t'arrives ici. C'est bien sécurisé, bien éclairé, tac Et les employés passent par là, et ils sont en sécurité Oui parce qu'on ne sait jamais, on peut toujours faire face à des fous Donc voilà, tout simplement euh, Un petit peu commencé à agencer, j'ai galéré Mais bon j'ai réussi, donc euh, ça fait euh, Ça fait plaisir Et ben je pensais pas qu'on atteindrait euh, ce niveau Regardez le parc, quand même, il est complet en vrai Il est quand même relativement complet, maintenant ça va être du peaufinage Des détails ici et là euh, Pour euh, vraiment rendre le truc mieux Ah j'ai créé aussi un lampadaire Enfin euh, un lampadaire un lampadaire custom, vous en pensez quoi les gars C'est classique, c'est sobre mais je me suis dit pourquoi pas Vous en pensez quoi Voilà je sais pas je me suis fait je me suis fait un petit plaisir. Est-ce que je peux le prendre frérot Respecte-moi quand même c'est mon lampadaire à moi. Je sais pas, est-ce que vous pensez que ça aurait sa place à certains endroits euh... Je sais pas ça peut être assez marrant. Après je pense que ça irait pas spécialement là. Ça irait peut-être. Euh... En fait je vois pas où c'est que ça pourrait aller parce que chaque zone a ses lampadaires un peu prédéfinis. Mais euh, bon voilà, je pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez Et puis, euh, puis je vais vous lire euh, avec grand plaisir dans les commentaires Bon mais voilà, en tout cas j'ai hâte d'être Halloween et d'ouvrir le parc Et de voir un petit peu ce qui va se passer euh, Je pense pas que je vais faire peut-être plus d'épisodes euh, Parce que ça reste du peaufinage euh, Le jeu est quand même déjà relativement en PLS tellement il est complet Mais, euh, mais donc voilà, j'ouvrirai le parc à Halloween et on verra ce que ça donne De toute façon j'ai remarqué que ces petites séries de vidéos N'ont pas l'air de faire l'unanimité, je sais pas pourquoi Planet Coaster, vous en avez un petit peu rien à foutre. Bon, ben bah, ma foi. En fait, c'est plutôt Halloween en fait. Hein. L'ambiance Halloween, vous en avez, mais alors rien à foutre. Alors je dis vous, mais euh, si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est pas le cas. Mais en majorité, les gens n'ont rien à foutre. Et c'est bel et bien dommage. Bon bah c'est comme ça en tout cas. Mais voilà. Ouverture euh, à Halloween. J'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. De voir. Euh, voilà. Le, le but c'est qu'on voie les visiteurs s'éclater. On va se mettre dans la peau des visiteurs, voir un petit peu ce qu'ils font, les suivre à la trace, un peu comme les Sims. Et euh, puis voilà, ça va être bien sympa. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et euh, le commentaire. Surtout vraiment je compte sur vous Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo, ciao tout le monde